Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, faut-il trader tous les jours lorsqu'on fait du scalping Alors oui et non. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous faites du scalping, vous pouvez euh, trader tous les jours. Vous avez certainement tous les jours des bonnes opportunités. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut rester toute la journée devant ces écrans. Au contraire, profitez plutôt de votre journée après avoir tradé pendant une heure ou deux le matin. Euh, C'est ce que je fais très souvent. Bon, quand on est passionné, c'est difficile de, de se limiter, mais euh, avec le temps, vous verrez que vous arriverez à ne choisir que les meilleures opportunités et arriver à faire des, des journées de 100% de trades gagnants. Donc euh, au départ, il vous faut bien sûr une bonne méthode de scalping, mais une méthode de scalping ne vous limite pas. Vous pouvez très bien, après à certains moments, lorsqu'il y a une bonne opportunité, lorsque le marché part euh, tout d'un coup très rapidement dans le sens de votre trade, vous pouvez très bien remonter votre stop loss et euh, laisser partir le marché et euh, vous pouvez faire autre chose euh, le restant de votre journée. De temps en temps, vous regardez par exemple sur votre smartphone, vous remontez votre stop et vous savez que quoi qu'il arrive, vous sortirez gagnant de ce trade. Donc euh, moi je trouve que c'est une méthode justement qui vous donne beaucoup plus de liberté par rapport au day trading, où là vous avez des trades beaucoup plus longs, euh, très difficiles à faire lorsque vous travaillez. Euh, le swing trading c'est encore pire puisque là vous risquez de vous lever la nuit pour voir où en sont vos positions. Donc j'ai connu tout ça, j'ai testé toutes les méthodes scalping, day trading, swing trading et euh, je, me, je ne fais plus que du scalping avec de temps en temps bien sûr euh, laisser courir des trades lorsque Lorsqu'ils sont gagnants. Donc, euh, si vous cherchez une méthode euh, efficace, rapide à apprendre et qui vous donne beaucoup de liberté, eh bien, c'est certainement le scalping qu'il faut faire. Si vous cherchez une méthode efficace, eh bien, j'ai développé une méthode efficace, donc basée sur la méthode d'un trader euh, français spécialisé dans le scalping qui a plus de 20 ans d'expérience qui euh, traient euh, des très grands montants et gagnent des sommes euh, très importantes. Donc euh, si vous cherchez euh, une méthode de, de scalping efficace, eh bien, je vous invite à commencer par euh, ma méthode de scalping, et puis vous pouvez très bien euh, l'adapter, rajouter ou retirer des indicateurs selon votre goût, mais vous verrez que c'est une méthode extrêmement efficace qui vous donnera régulièrement 95 à 100% de trades gagnants euh, la plupart des, des jours. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas trader pendant un jour, deux jours, trois jours et ensuite euh, lorsque vous en avez envie eh bien, vous regardez les marchés et lorsque vous maîtriserez bien cette méthode vous trouverez très facilement euh, des opportunités pour gagner euh, ce que vous voulez. Tout dépend du capital que vous mettez au départ. Vous pouvez commencer avec un petit capital et vous pouvez ensuite euh, augmenter ce capital et gagner euh, en quelques secondes sur chaque trade, euh, euh, des jolies sommes si vous avez déjà un capital important. Donc euh, moi je dis le scalping, euh, c'est vraiment la méthode euh, qu'il faut, euh, qu faut apprendre lorsqu'on est intéressé par la bourse, lorsqu'on veut débuter. Vous pouvez le faire sur le forex, vous pouvez le faire sur les indices comme le DAX et le CAC 40, le Dow Jones. Donc vous avez toute la journée des opportunités et euh, donc euh, vous pouvez trader si vous êtes euh, passionné comme moi, vous pouvez trader très activement et gagner bien sûr euh, bien plus que ce que vous ne pourriez gagner comme euh, salarié. Donc il est clair que la bourse, le trading, euh, une fois qu'on maîtrise ça, qu'on a attrapé le virus, eh bien euh, on ne peut plus revenir euh, faire marche arrière, on ne peut plus se contenter d'un salaire et de gagner euh, un SMIC ou, ou peut-être un petit peu plus. Vous pouvez gagner beaucoup plus en trading et surtout vous gagnez en liberté. Euh, ça vous permet de, de, de prendre des vacances, des jours de congé quand vous le voulez. Ça vous permet de vous occuper de votre famille, de vos amis. Euh, bien sûr, il faut faire ça sérieusement. Il faut commencer sur un compte de démonstration. commencer avec une méthode efficace. Pour ne pas perdre votre temps à chercher pendant euh, des années donc euh, moi je vous encourage vraiment à vous spécialiser sur le scalping et ça vous ouvrira euh, d'autres portes bien entendu. Si vous êtes intéressé donc par ma méthode de scalping et eh bien vous avez un lien ici au dessus, vous avez un lien en dessous de ma vidéo et vous pouvez toujours m'envoyer des emails après si vous avez des questions. Mais Mes formations sont faites en vidéo je les ai bien soignés pour que vous ayez tous les éléments pour bien démarrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous recevrez encore d'autres vidéos dans les prochains jours qui, je pense, vous plairont. À très bientôt, au revoir.